Chers traders et investisseurs, vendredi 15 novembre, bonjour. Alors les marchés restent en jolie forme ce matin et ils restent dans le trading range en particulier sur le DAX dont nous parlons maintenant depuis plusieurs jours. Il faut dire qu'ils sont aidés par les propos, les derniers propos américains cette nuit sur le fameux accord sino-américain dont on ne voit toujours pas la concrétisation. Donc les marchés progressent d'environ 1,5% ce matin. De plus, nous attendons des chiffres très importants à 14h30 cet après-midi sur les ventes de détail. Nous verrons bien si la hausse est confirmée ou infirmée. Pour ce qui concerne le swing trading, nous ne changeons absolument pas notre opinion de ces derniers jours sur les marchés et ne prenons toujours pas de nouvelles positions en swing trading, tant à la hausse qu'à la baisse. Nous attendons de voir plus clair. Alors dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin, mais dans un marché de très faible volatilité. Et de ce fait, nous avons quatre trades gagnants sur quatre, accompagnés d'une médaille et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous... Une très bonne journée, d'excellentes trades, un très bon week-end et à lundi.